Pour moi, c'est une, une, une, une formation en fait, une formation en ligne. Euh, comment arriver à former quelqu'un par Internet J'ai aussi peur que le MOOC euh, creuse un peu les écarts. Parce que je me demande s'il ne faut pas déjà avoir certaines compétences pour, euh, pour euh, y aller. Donc, euh, je crois qu'avec les élèves en difficulté, c'est un chantier à mettre. Il y a autre chose à mettre en place avant le MOOC. Alors peut-être qu'il y a des compétences en, en autonomie, en initiative, en en recherche de l'information, entrée et sélection, qui pourrait justement les aider. Euh, et puis il y a tout le volet euh, éducation à la citoyenneté ou sur l'actualité. Donc, Mais là il faudrait arriver un, à les intéresser, à mon avis un travail en amont à faire.